S'il si y en a parmi ceux qui suivent mon travail, qui étaient négationnistes et qui comptaient sur moi pour défendre le négationnisme, c'est raté. Je ne suis pas négationniste, mais au contraire, c'est-à-dire que le, ce qui s'est passé pendant la guerre contre les juifs et avec les chambres à gaz est tellement scandaleux qu'il faut absolument imaginer quelque chose pour que ça, ça n'arrive plus. Oui, mais Djedjouar m'a quand même dit que Soral était un résistant. C'est grave. Soral, il est euh, un, un, un résistant à la guerre.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 donc il va pointer des trucs très particuliers. Je ne comprends pas ce qui est, est cette espèce de, de, de montagne de polémique qu'on fait sur un mot euh, complètement surdimensionné. J'ai dit une fois dans ma vie que ça aurait été résistant et, on, et maintenant on fait tourner ça en boucle comme si je le disais tout le temps. Je ne parle jamais de ce type-là et les gens qui m'accusent qui sont ceux qui en parlent tout le temps. Quelle est l'attitude de la majorité des journalistes bourgeois devant Étienne Chouard C'est de penser par connotation. D'après la grande majorité des médias, et une partie de l'extrême-gauche qu'on appelle les antifas, Chouard serait une passerelle vers l'extrême-droite, un confusionniste. Certains racontent même que c'est un sauralien. En gros, il aurait des fréquentations assez douteuses. Tu rencontres tout le monde, toi, en fait, c'est ce qu'on te reproche, c'est ça Oui. Ils auraient appris vaguement, sans jamais l'avoir lu ni écouté, que Sensément, à un moment, Étienne n'aurait pas complètement réfuté l'hypothèse d'aller parler avec Alain Soral. Ça y est, ça, ça suffit aux bourgeois. Le problème, là, eh c'est que euh, tous ces articles de presse, là, ils utilisent un sophisme, un sophisme bien connu, que l'on nomme la culpabilité par association. C'est une technique très simple hein, qui consiste à associer un homme, ici, Étienne Chouard, à un groupe ou à une personne indésirable. Bah ouais, parce que tu comprends, euh, si Étienne Chouard, il fréquente Soral, bah finalement, on s'en fout de ce que dit Étienne Chouard. Eh ouais, il fréquente Soral donc euh, je ne veux pas l'entendre. La, la, la, la, la. tu fréquentes oral, j'entends rien, tu fréquentes oral, rien. je n'entends rien, là. Il a son raisonnement connotatif, machin connote truc qui connote machin. Il a son raisonnement moral, parce que tout est moral pour le bourgeois, notamment cette bourgeoisie dite de gauche que je décris, qui a des réflexes comme ça en permanence de, de juge d'instruction en fait. Et un juge d'instruction, ça peut être très utile à la société, euh, mais ça ne pense pas. Monsieur Ruffin, qui assume la pro sa proximité avec l'antisémite Étienne Chouard. Chouard. Eh bien il se trouve que cet article, il a été écrit par Laurent Geoffrin, directeur de la publication chez Libération, qui trouve que Chouard a une grande sympathie envers les thèses d'un lacéral. Monsieur Geoffrin, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. Et regardons ensemble les fréquentations de notre petit Laurent. L'hôpital, euh, la charité, tout ça... Euh... Ça se passe bien, Laurent Hein En vacances avec la famille Le Pen Excusez-moi, monsieur Geoffrin. Les mots ont un sens. C'est exactement pareil qu'Ardisson, qui a fréquenté tous les dîners euh, négationnistes des années 80, où il était fier d'exposer ses collections de Mussolini, qui maintenant va en faire dix fois plus que les autres sur ces questions-là. C'est vraiment les, les, les, les plus mauvais donneurs de leçons qu'on pourrait avoir. Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. Surtout que dans ces conférences qui durent parfois plus de trois heures, bah, il en parle jamais. Les seules fois où il en parle, c'est dans des interviews et c'est pour se défendre parce qu'on lui pose la question. Et d'ailleurs, bah, je trouve sa réponse plutôt cohérente. Regardez. Et alors, que oui, c'est un dire. résistant. Oui, oui c'est vrai que c'est un résistant. Et alors, c'est un résistant. Mais bien. je ne suis pas proche d'Alain Soral du tout, mais euh... Dans la résistance pendant la guerre, il y avait des communistes qui se battaient avec des maurassiens. Vous m'entendez, des maurassiens Des maurassiens, c'est la, la droite de la droite la plus dure, hein Des maurassiens, ça vous gêne pas Ben non, c'est pas gênant. C'est-à-dire que quand le pays est en survie, oui, les communistes se mettent avec des maurassiens. De Gaulle était maurassien. Il est sur un fantasme de ni de gauche ni de droite, il veut brasser large, s'adresser à tout le monde. Euh, on, on, a, on a discuté avec Étienne, avec euh, Frédéric Lordon, avec, euh, avec Bernard Friot, on est allé chez Étienne, on a, on a, on a fait avec, avec Ruffin, euh, on a essayé de dire à Étienne enlève, enlève tes putains de liens vers égalité et conciliation. Le problème d'Étienne, c'est que c'est un self-made man, il n'est dans aucune organe politique, il n'a pas, pas de base politique et, et c'est un type qui défend la liberté d'expression un peu à la chomsky. Je suis If, if if somebody publishes a scientific article which I disagree with, I do not say the state ought to put him in jail. Right? All right, but you don't have to support him right away I don't and say, you know, him. I support no. him just oh, no. for the sake of yeah, anybody right. saying that you whatever they want to do. Suppose say. this guy is taken to court and charged with falsification pour des anarchistes comme Chouard ou Chomsky, ce n'est pas à l'État, aux dominants, de définir le périmètre des idées qui peuvent être formulées et, par exclusion, de déclarer des autres qu'elles ne devraient même pas pouvoir être exprimées. Euh, Organiser des débats publics dans lesquels vous allez avoir Soral ou d'autres, ou Asselineau, tous, tous ceux que vous me reprochez de, de trouver intéressants sur ça, tel et tel point,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 à tout le monde en incluant plutôt l'extrême-droite. – Tous les êtres humains. – Oui mais que comme vous avez ces positions-là, en réalité, vous ne fermez pas la porte à l'extrême-droite, je ne dis pas que c'est volontaire ou malveillant, hein. mais vous la fermez plutôt à l'extrême-gauche parce mais que justement, il y a des discours qui ne passent pas de, sur la question de l'antiracisme, etc. – Et ce je... pas ma faute, c'est la faute de la gauche qui est pas capable d'imaginer que les gens qu'elle déteste à l'extrême-droite sont des êtres humains. Est-ce que défendre la liberté d'expression de ceux qui, aujourd'hui, sont considérés comme fascistes ou dangereux par le pouvoir, ce n'est pas prendre les devants Est-ce qu'un jour, le pouvoir ne finira pas par considérer comme fasciste, populiste, dangereux, toute pensée remettant en cause son ordre établi Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas Est-ce que le pouvoir n'aurait pas un peu tendance à instrumentaliser la peur des fascistes désignés pour maintenir sa domination Cette peur du fascisme ne serait-elle pas tout simplement une peur du peuple, bien ancienne, bien connue, mais reformulée les gens à l'extrême gauche ont en commun une bagarre avec les gens d'extrême droite. Ils ont une, en commun une détestation d'un régime de domination qu'est l'escroquerie parlementaire. Et Donc mais, vous mais, vous mais dites ont... d'extrême gauche. Je suis dextrême gauche parce vrai. que j'ai un, un projet qui est fondamentalement démocratique. Vous, je vous... veux pas de chef, je veux des chefs de, dominés. Donc je suis anti-tyrannique. C'est extravagant de, de, de m'assimiler à l'extrême-droite. Rien oui. compris au truc. Je vous propose d'écouter les noms qu'il cite quand on lui demande vers quels intellectuels du moment se tourner. En France, il euh, y a bien sûr Franck Lepage hein, qui est... Franck Lepage, Bernard Friot. Ça c'est des grands... des grandes personnes. Frédéric Lordon. Pas de quoi en faire un conspiration nazi, vraiment Je ne doute pas qu'au nombre de ceux qui ont définitivement condamné Choir au coup de pelle, il y ait quelques sincères républicains craignant qu'il ait franchi la ligne jaune. Mais je les engage à réfléchir, à se demander qui ils servent quand ils décident de mettre un tel ou un tel au pilori sous prétexte qu'il a des fréquentations douteuses. Enfin, le politique, c'est l'aptitude, c'est l'organisation sociale d'une discussion avec des gens qu'on n'aime pas. Euh, si, si le politique, c'est de discuter qu'avec des gens qui sont plus ou moins d'accord avec moi,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 euh, sans être sûr d'y perdre leur âme. Alors qu'il y a des, des gens de gauche, pas tous, hein, moi je suis gauche et j'ai pas peur de ça, mais il y a des gens de gauche qui ont peur d'aller discuter avec les gens de droite comme s'ils allaient devenir impurs. Est-ce qu'on doit parler avec des gens qui pensent qu'on vit dans la quatrième dimension Vous, c'est votre problème, vous avez le droit, je le respecte cela, moi, personnellement, c'est ma limite. Vous n'êtes pas, <rire> pas dans la quatrième dimension, assurez-moi. Un personnage qui refuse l'aveu, c'est un fou. Un personnage qui refuse de, se, de souscrire à l'orthodoxie, à l'idéologie du moment, c'est un fou. Euh, le fou, c'est toujours effectivement le personnage qui gêne et qu'on met de côté. Puisqu'il est fou, C'est pas la peine d'avoir une discussion puisqu'il n'est pas accessible euh, à, la, à la raison. La pensée, c'est pas ça. La pensée, elle est beaucoup plus ouverte que ça et elle n'a pas pour horizon la répression, la punition, le châtiment ou l'extorsion d'aveu. Quand vous avez pour seul horizon ces quatre modalités-là, vous ne pensez pas. Donc tous ces gens ont de nouveau perdu une occasion de s'ouvrir à une pensée qu'on n'est pas obligé de partager. Moi je la partage, mais on n'est pas obligé de partager le chouardisme. Euh, Il ne pas d'accord avec ce isme d'ailleurs, mais euh, en revanche, c'est une pensée puissante. Pour Étienne Chouard, qui a un peu étudié l'histoire, le fascisme, c'est l'arbitraire et le coercitif. Pour lui, nous sommes d'ores et déjà dans un régime totalitaire, ce que certains historiens comme Guillemin ou Annie Lacroix-Rise appellent le gouvernement des banques. Pour moi, le fascisme, c'est Hollande et Sarkozy. Je suis désolé, hein, je... pour moi, le fascisme, c'est les possédants, les banquiers et les industriels, les multinationales de la chimie, de la sidérurgie, les multinationales comme Igé Farben qui prennent le contrôle du politique et qui deviennent viscéralement anticommunistes et antisyndicaux et qui. Euh, euh nous condamne aux travaux forcés en, en, en, nous, en nous empêchant toute résistance. C'est ça le fascisme. Celui qui dénoncera le pouvoir des banques se verra facilement taxé de conspirationniste. On a fait le coup à Chouard, mais aussi au monde diplôme On a également vu Pierre Péant, journaliste d'investigation dont les enquêtes dérangent souvent, taxé d'antisémitisme par Kouchner, sur lequel il venait de faire paraître un bouquin plutôt à charge. Il y a un certain nombre de passages et d'expressions très précises qui ne sont pas là par hasard. L'accusation de cosmopolitisme en des temps difficiles, mesdames et messieurs les députés, ça ne vous rappelle rien Moi, si. Je me retrouve dans une position d'accusé, alors donc, c'est, euh, j'ai utilisé ce mot comme j'aurais utilisé ce mot d'universalisme, c'est un terme Mais de film. c'est fil... la même chose un terme d'univers. c'est un Mais terme... vous êtes écrivain, Pierre Péant, vous, vous connaissez le poids d'un mot plutôt que d'un autre et le voilà chez Schneiderman, peiné, sommé par ce dernier de faire plus attention tout de même. Au législatif, votre candidate dans l'Essonne, qui s'appelle Farida Amrani, a accueilli pour le deuxième tour, sans rien dire, les voix de Dieudonné qui s'étaient désistées pour elle. Non mais ça Et comme pas... elle... Euh... Comment ça comme elle n'arrive oh, J'ai été attendez, le premier à demander pose... l'interdiction des spectacles de données. Elle okay. n'a rien parfait. à voir avec ce salopard antisémite. Alors, très rien bien. à voir. Donc... Je n'ai rien à voir avec cette personne. -là. Et je prends immédiatement mes distances. Je n'ai rien à voir. Je suis scandalisé par des questions aussi incroyables. Mais parce qu'il y avait une volonté de nous calomnier. Il y avait une volonté de nous calomnier. Mais est-ce qu'elle a fait un truc avec lui Rien. Mais vous plaisantez, elle a accueilli ses voix. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit « Ah, merci beaucoup », elle n'a pas dit non plus « Je ne veux pas Donc elle n'a rien dit, bah, vous le dites, elle n'a rien dit. Bah. – Et ce n'est pas un problème, ça, d'accueillir les voix de Dieudonné ?– Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ?– On va faire de l'amalgame et du sophisme d'amalgame. Ah – bah Vous pouvez, parce que… – Est-ce que Francis Lalanne égale Dieudonné égale la France insoumise oui. égale… – égal ah ben, bah, oh, la, la, la Lalanne égale Dieudonné, ça c'est clair. – Je voudrais m'excuser auprès des gens. Mélenchon a un jour dit de Pierre Moscovici qu'il parlait le langage de la finance internationale. Et le voilà, lui aussi repeint en antisémite. « J'ai dit, cette attaque sur l'identité française de Pierre Moscovici donne ouais. le haut de cœur. Hein, et que la, la, la, la dérive dangereuse doit cesser dans l'injure et la mise Une en cause personnelle. C'est un oui. vocabulaire des années 30 voilà. que l'on ne pensait plus Dérive autant... Dérive dangereuse années oui 30, on a tout à fait compris. Hein. » Le simple fait de penser contre Big Brother, de penser d'une façon contraire à la ligne du parti, c'est un crime. C'est même le crime le plus grave qui soit, le crime par la pensée. Orwell avait repéré un, dans la description qu'il faisait du monde totalitaire soviétique, et qui s'adapte magnifiquement bien à, euh, au monde, à de nombreux aspects du monde actuel qui est en train de devenir d'une certaine façon totalitaire. Il décrivait le la nécessité pour Big Brother, la nécessité pour quelqu'un qui veut dominer la société, de n'avoir que des oppositions contrôlées, des oppositions dont il n'a rien à craindre, et de, de définir des crimes de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, droit, et c'est Big Brother qui décide. Si vous ne pensez pas ce qu'il faut penser, et ceci même si vous n'exprimez pas ouvertement votre désaccord, vous êtes criminel. Vous êtes déjà criminel par votre seule pensée. Langstock Lang cherche donc non seulement à contrôler les individus dans leurs actes, mais aussi et surtout dans leurs pensées, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont au plus profond, au plus intime d'eux-mêmes. Je ne suis pas dans le secret de votre âme, donc, mais s'agissant d'un écrivain, euh, d'un enquêteur chevronné, il y a des, des imprudences imprudence de plume qui, qui laissent un peu sans voix. Et qui sont, euh, si, bien, si je vous entends bien, révélatrices. J'en sais rien, je ne conclue pas. Je, je, comme je vous le disais, je ne suis pas dans le secret de votre âme. Bon, écoutez, moi j'arrête la discussion parce que vous laissez entendre non, si vous Non, non, non, non, j'arrête. J'arrête, j'arrête. Euh, et cette fois-ci, c'est Bourdieu lui-même qui sent bon les années 30. J'ai ma thèse sur ce que veut dire héritier chez Bourdieu. Les héritiers, c'est les juifs. Ah, vous croyez Je crois que c'est une indice antisémite. Ah bon Oh là là <rire> Mais. Oh là là Quand on prend le métro, on regarde et on se dit qui pourrait être, qui aurait pu faire ça qui pourrait être nazi demain Et ça fait froid dans le dos, c'est n'importe qui, tout le monde. – C'est-à-dire que je, je, je ne vois pas dans mon pays d'antisémitisme, je ne vois pas ça du tout. Donc je, voilà, je, je vous dis ce que je, ce que je perçois, quoi. Hein. Et donc quand on me, me décrit l'antisémitisme comme un fléau absolu alors que Macron est en train de détruire la sécu, je, je me dis qu'il y, y, y a quelque chose qui déconne dans l'échelle d'urgence de, de, des priorités. Euh, c'est euh, voilà. un fléau, je dis bien c'est un fléau, le, le racisme est un fléau, l'antisémitisme est un fléau. Ok, c'est dit ça, c'est évident, enfin, je, le fait que j'ai à le dire est incroyable. Bon, mais ceci dit, c'est un fléau, ça n'est pas notre problème politique premier. Notre, politique problème, notre problème politique premier, je déparle, je vais trop vite, c'est notre dépossession politique par des fascistes, c'est-à-dire des brutes qui ne pensent qu'à eux et qui sont antisociaux et qui sont des esclavagistes au sens strict. Et Martin avait dit qu'est-ce que c'est que la liberté économique C'est la liberté pour le commerçant et pour le riche de s'enrichir indéfiniment. Et c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim s'il ne veut pas faire autrement.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 Ça va de soi